Alors, depuis un an, comme vous le savez, le, le Mali vit une grave crise, à la fois sécuritaire, territoriale, politique, institutionnelle, alors qui, euh, vraiment, le met à la croisée des chemins. C'est vraiment une crise existentielle, sociétale même, que le, le Mali est en train de, de, de, de vivre maintenant. Alors, c'est un pays, donc, euh, qui a une agression de groupes, de groupes armés, occupé les régions du Nord avec un mouvement séparatiste, Touareg, euh, un blocus par la CDAO, un coup d'état militaire donc, qui a occasionné ce, ce blocus, donc l'instabilité au, au, au niveau gouvernemental et maintenant l'occupation militaire par l'intervention étrangère française et puis les autres troupes, et qui se trouve vraiment complètement euh, sous tutelle, sous tutelle notamment euh, dans la mesure où c'est la France aujourd'hui qui euh, euh, décide euh, pour le Mali, Comment il doit organiser son, son territoire Comment il doit euh, gérer les, ses affaires politiques Le président français euh, François Hollande exige que les élections se tiennent au Mali le, le 7 juillet, les élections présidentielles se tiennent au Mali le, le 7 juillet et euh, ne veut rien savoir. Donc on est un pays... Euh, comme ça, où un gouvernement ne, qui est déjà gravement affaibli, l'État s'est effondré depuis un an, n'a plus la capacité même de penser euh, à la sécurisation de ses populations, de l'environnement, euh, aux problèmes de, de, de terrain. Et, et donc pendant ces, ces temps, les compagnies minières, évidemment, qui, n qui sont. <rire> complètement sans surveillance, sans semblant de surveillance, parce qu'en réalité, l'État n'a jamais eu la capacité de les, les surveiller. Toutes ces compétences sont débauchées par les compagnies, par les grandes ONG, par les, les, les projets d'une part, et puis les services techniques sur place n'ont aucun moyen, aucun équipement. Et donc, en réalité, ce n'est pas un État qui fonctionne du tout. Et, mais il y avait l'existence formelle de l'État, et un semblant de, de contrôle, mais ça n'existe plus. Et Donc les compagnies ont les mains libres sur le terrain et continuent de faire ce qu'elles veulent. Au contraire, le gouvernement malien veut attirer encore les compagnies minières ou signer des conventions afin d'avoir plus d'argent et faire face aux problèmes financiers, afin de soi-disant redresser la, la situation, résoudre les problèmes. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, il n'y a, a, a quasiment aucune chance, si on ne fait rien, il n'y a aucune chance qu'il y ait un processus euh, véritablement euh, démocratique en ce qui concerne cette consultation populaire. Donc, euh, les populations puissent... Euh, exprimer librement, correctement et massivement, de façon indépendante, leur, leur avis, leur point de vue sur le projet de mine. Alors, nous avons donc mis en place, un, on est en train de lancer un projet de votation citoyenne à Falea qui va consister à appuyer la municipalité de Falea pour porter une consultation de ses citoyens, l'ensemble des 21 villages, dans chaque village, que chaque voix s'exprime sur l'opportunité le, le, le, ou non, ou la pertinence ou non euh, de l'exploitation d'une mine d'uranium en phaléa. Donc nous voulons faire ça dans les règles, de, selon les standards démocratiques euh, vraiment euh, internationaux et sous surveillance. Euh, observateur indépendant cette fois-ci.